Je ne sais pas, je ne sais pas, je tu fais, vous êtes Vous le pain? Je ne sais pas, je Tu sais pas. Je ne sais je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais Je ne sais pas, je ne pas. Je je ne sais pas. Je ne sais pas, je Je ne sais pas, je ne sais pas. Je je ne sais pas. on mon rêve on on on on on on on on on on on on on on comme on on on on C'est C'est la La un, un dernier, c'était un, un chien en Dieu. Oui, ah, un jour. Oui. Yeah. Et prends ma de toi, deux mains de ma deux mains de toi. Ma, ma, tu vas me battre, frère. Jure, jure. Tu es en hein? Mais ah. ça que je vous montre que les rêves, Dieu. Merci papa pour toi. Et tu m'as jeté au sol, mon frère. Comme si moi qui ai pris ton tarot. Tu choisis moi le tarot. Il voulait de pleurer que tu es là. Dans... Non, regarde mon tarot, mon frère. Oui. Tu vois je ne me jamais. Il dit qu'il dans les rêves. Et tu as là. Voilà. pour moi Oh, petit avec, deux, avec 300. ça c'est 500, mon frère. Go buy un peu de chocolat, un peu on avait le chocolat, les 115 tu que ma ça go, go buy, non? ça a un chocolat. Allez, On une personne qui dit nous coupe le pain. Regarde, on citer les gens qui sont Un Et tu, tu, pour oui. tu glisses comme ça, mais oui. si tu es, oui. de... un... ah, te le Tu mets un Tu te mets sur Tu le c'est bon de parler raciste comme ça, c'est bon de me me de me dire. que C'est C'est Maman, vous pas Non, non, pa. non, non, <coughs> <'est> <coughs> diki diki diki le pain. il te alors quand que pour ah mais tu femme même moi ben sans fou le pain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 pour la famille de la famille de la supérieure si vous avez aimé la vidéo s'il vous plaît abonnez-vous commentez partagez et surtout cliquez sur la clé de notification surtout si vous avez aimé la vidéo soyez pardonné soyez prêche soyez présent partagez partagez à votre grand gros à tout le monde s'il vous plaît à vous